Salut à tous, ici Carboum. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce qu'en fait c'est un genre de réponse mais pas au... Enfin, c'est une vidéo qui a un rapport avec le point culture sur le véganisme mais qui n'est pas une réponse au point culture sur le véganisme en fait. C'est une vidéo pour traiter euh, de toute la marée de vidéos et de réactions qu'il y a eu autour du point culture sur le véganisme. Donc je vais faire un petit rappel pour les gens qui ne seraient pas au courant. Lynx Dawson a sorti il y a quelques semaines un point culture sur le véganisme qui a fait un tollé, mais dans le mauvais sens en fait. Donc le point culture se présentait sous la forme d'un débat entre, enfin, un débat mis en scène donc entre Lynx Sun et un invité, un vegan un, nommé J.M. Uh, Do, pardon, Pff, désolé. Euh, et en fait donc, euh, dans ce point culture, euh, Lynx présentait des arguments euh, pour la consommation de viande ou euh, pour dire euh, voilà je ne peux pas suivre le régime vegan parce que, et J.M. démontait les arguments. Sauf que c'était un débat mis en scène en fait où euh, Lynx n'opposait qu'une très faible résistance euh, là où GM Do, lui donc euh, enchaînait donc euh, les clashs etc. Euh, en expliquant donc euh, tous les bienfaits du vegan mais aussi le côté inacceptable de cons consommer de la viande. Et ajouter à ça que donc il y avait quelques arguments qui paraissaient boiteux pour la plupart des gens euh, de base, ça a fait donc que beaucoup de gens sachant que les vegans sont quand même une minorité Beaucoup de gens qui consommaient de la viande se sont sentis visés, voire attaqués par cette vidéo, et ça a donc causé énormément de réactions. Le point culture sur le véganisme a été l'une des vidéos les plus dislikées de la chaîne de Lex avec un ratio de proche de 50-50 en likes et dislikes, ce qui est exceptionnellement bas sur sa chaîne. Il euh, y a eu plein de vidéos de réactions, mais il y a eu aussi du coup des vidéos de réactions à ces vidéos de réactions, en fait. Par exemple, il y a eu des gens qui consomment de la viande qui expliquaient pourquoi c'était de la connerie ce que disait GM Do puisque c'est lui qui faisait quand même une grosse partie de la parlotte. Euh, mais il y a eu des vidéos ensuite qui expliquaient pourquoi ces vidéos qui disaient que Jimdo disait de la merde, c'était eux-mêmes de la merde. Il y a eu des vegans qui ont fait des vidéos pour tempérer les propos de Jimdo et des vegans plus engagés qui ont répondu à ces vegans en disant que non, Jimdo avait raison de dire ce qu'il disait, etc. Bref, tout le monde y a été de son opinion, il y a eu une marée de vidéos. Euh, donc voilà, personnellement, je suis un très grand fan de la chaîne Link the Sun. Euh, c'est un vidéaste que j'apprécie énormément, je le suis depuis son premier point de culture sur Pokémon. Euh, donc je sais plus combien d'années ça fait que je, que je regarde ses vidéos. Lorsqu'il a annoncé qu'il faisait une vidéo tous les dimanches, j'ai sauté au plafond parce que voilà, pour moi c'est énorme. Euh... Enfin voilà, donc, du coup, après après ça, je me suis efforcé de mettre euh, des commentaires positifs sur chacune de ses vidéos pour lui euh, renouveler mon soutien, pour euh, lui poser des questions sur des trucs sympathiques du genre euh, « Quelle équipe de Pokémon tu verrais pour le catcher Samoa Joe euh, ?» des trucs comme ça pour euh, changer de sujet parce que je me disais quand même, euh, avec tout ce qui se va, je pense que ça fait du bien d'avoir un peu de soutien un peu de petits trucs euh, légers en fait pour, euh, pour parler d'autres choses euh, donc je profite pour euh, renouveler mon soutien si jamais Link the Sun voit cette vidéo ce qui serait énorme pour moi <rire> donc voilà, j'adore ce que tu fais si tu vois cette vidéo, franchement continue tes vidéos j'adore ce que tu fais, j'ai pas spécialement aimé le point culture sur le véganisme mais c'est pas ça qui va me faire arrêter de regarder tes vidéos, j'ai adoré ton point culture sur Spider-Man, tu m'as fait m'intéresser au catch alors que j'aurais jamais cru ça possible donc voilà, gros bisous Link the Sun j'espère que tu verras ce message un jour ou l'autre euh, mais donc ce dont je veux parler ce n'est pas le véganisme en fait c'est notre manière de juger les gens. Je vais prendre un point simple, moi-même je ne suis pas vegan, je consomme de la viande, je consomme très régulièrement des œufs, il m'arrive aussi de consommer un peu de, de lait de vache malgré mon profond mépris pour l'industrie laitière, parce que ben déjà ils nous ment sur le fait que le lait est bon pour la santé depuis quelque chose comme 80 ans, euh, leur manière d'exploiter les vaches est inacceptable, mais ça m'arrive d'en voir. Donc voilà, je consomme ça, je, consomme, je suis un gros consommateur aussi de miel, j'aime beaucoup ça. Je ne me vois pas arrêter. Euh, et je mange aussi beaucoup de viande rouge. Enfin, beaucoup, non, je mange un peu par semaine, mais voilà. Euh, mais je suis contre donc tout ce qui est maltraitance animale, etc. Je serai donc ce que les gens considèrent un « welfariste ». C'est-à-dire que je consomme des produits de l'industrie animale, donc euh, du lait, des œufs et de la viande, mais je trouve inacceptable euh, les mauvais traitements que peuvent subir les animaux. Donc, euh, donc oui, donc euh, voilà. Si, si je peux, euh, j'ai de préférence, j'irai acheter de la viande ou des œufs auprès d'un éleveur local. C'est une catégorie de gens qui, de ce que j'ai vu, est assez méprisée dans la communauté végane. Donc, euh, déjà, le fait que j'ai dit ça, je me suis probablement attiré quelques foudres de la part de certains végans qui doivent considérer donc que ma manière de faire n'est pas acceptable ou est hypocrite ou n'est pas quelque chose de pas, voilà, je n'ai pas le droit de... Je n'ai pas à m'exprimer sur le véganisme sans être moi-même un végane, et donc voilà. Et donc du coup, je vais ajouter un autre point sur moi, je vais vous dire euh, un autre fait euh, à mon sujet. Je suis quelqu'un qui donne mon sang. Donc euh, voilà, je vais voir pour vous montrer... Eh, comment je fais ça n'y a ah, pas de lumière ou... Donc je vais vous montrer, voilà. Donc vous voyez les trois points. Alors celui le plus euh, vers ma main... Euh, et la dernière, le dernier emplacement où, eu, euh, où j'ai eu une prise de sang Le deuxième c'est là où j'ai eu la plupart de mes prises de sang du coup précédentes Et la troisième c'est une piqûre de moustique Il savait où viser l'enfoiré donc, euh, donc voilà, donc je donne régulièrement mon sang Lorsque j'ai été, euh, d'ailleurs pour être exact, je l'ai donné hier en fait. Et donc du coup, euh, d'ailleurs au passage donc j'ai regardé euh, combien j'en étais J'en étais donc à 9, donc ça fait 10 fois que, que je donne mon sang au passage, je suis aussi du groupe sanguin AB négatif, ce qui fait de moi un donneur de plasma universel. Je l'ai appris là, du coup, au don du sang, et j'ai déjà commencé à me renseigner sur euh, comment donner mon plasma. D'ailleurs, ben, je vous le dirai un peu, comme ça vous saurez comment ça se fait. Alors en fait, le don de plasma, ça se passe de deux façons. Soit vous donnez avec un seul bras, et en fait, on vous prend un peu de sang, on le met dans la centrifugeuse, puis on vous réinjecte le sang, puis ensuite on vous reprend un peu plus de sang, etc., pour remplir une poche de quelque chose comme 700, 700, 700 ml. Et euh, l'autre manière, c'est le don en, en continu, que je pense que je vais plutôt me pencher vers celui-là, c'est en fait, euh, vous avez une aiguille dans chaque bras, et en fait, donc le sang sort d'une veine, passe par la centrifugeuse et revient par l'autre, en fait, et, et est en continu, du coup, jusqu'à remplir la poche de 700 ml. Au passage, donc, euh, le don de plasma, à quoi ça sert Ça sert notamment pour euh, tout ce qui est euh, les grands brûlés, ça a également euh, un fort taux de protéines qui est très utile pour les, pour les gens qui ont besoin de transfusion. Ça, peut, ça a également un facteur coagulant qui est très utile pour les hémophiles. Donc voilà, le don de plasma a beaucoup d'utilité et le plasma se régénère en 15 jours, ce qui fait que vous pouvez faire jusqu'à 24 dons de plasma par an. Sans aller jusque là, parce qu'il bon, faut quand même prendre un rendez-vous dans un hôpital fixe, donc ça se fait que partie de fixe hein, forcément, puisqu'il faut une centrifugeuse. Et en fait vous prenez un rendez-vous et ça prend grosso modo une heure pour la prise de plasma. Donc voilà, et en tant que groupe AB négatif, je suis donneur universel. Euh, donc du coup, au passage, euh, le fait que je ne mange pas vegan m'aide à donner mon sang en fait, euh, notamment parce que ben, ça m'aide à avoir une tension suffisante, moi personnellement, hein, parce que généralement j'ai une tension un petit peu basse lorsque je vais donner mon sang. Et le fait donc euh, de, de consommer euh, des, des protéines, etc., euh, m'aide déjà à avoir une meilleure tension, ça m'aide aussi à avoir un sang plus riche. Euh, notamment, ben, la consommation de foie est excellente pour le sang, être, le foie est très nutritif. Donc voilà et donc là, du coup, je viens de donner deux points qui font que, ben, voilà, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal Voilà, j'ai, d'un côté, je consomme de la viande, je participe à l'industrie, donc qui tue des milliers d'animaux, de l'autre, je donne mon sang pour sauver des vies humaines. Et là, en fait, bah, ben, du coup, on arrive à la question, est-ce que, du coup, qu'est-ce qui vaut le plus Et moi, j'ai envie de dire, mais, déjà, là, on a un problème, parce que la plupart des gens vont me juger, ou en tout cas essayer de me juger, sur seulement deux points de mon existence, alors que j'en ai des dizaines d'autres, des points qui vous, qui vous, qui m'attireraient votre mépris, des points qui m'attireraient votre admiration. Euh, J'ai de tout et vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez que deux choses sur moi le fait que je, le fait que je mange de la viande et que je donne mon sang et que je fais des vidéos sur YouTube. Bon là je vais en enfer, mais bon. <rire> non mais voilà, c'est ça. En fait le point c'est que je trouve qu'on est dans une société où on juge beaucoup trop en fait. C'est un réflexe humain en fait, de base on juge les gens parce que ben c'est le concept de la première impression, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, il faut pouvoir estimer si cette personne est un danger ou non, s'il peut faire utile ou non, voilà le concept des hommes préhistoriques, quand on rencontre quelqu'un, est-ce que cette personne peut faire partie du groupe ou est-ce que c'est un danger Sauf que depuis internet, ben c'est plus très pertinent, je veux dire dire euh, sur internet j'aime les concombres, il n'y a pas de raison que ça vous attire des dangers, le seul point dangereux ce serait de donner des informations personnelles. Et on est très loin de là lorsqu'on parle du point culture sur le véganisme. Donc voilà, là on arrive à un point où donner nos opinions sur Internet fait que les gens nous jugent sur une seule opinion. Et c'est le point que je trouve très problématique. C'est-à-dire que euh, donner son opinion sur quelque chose ne devrait pas être quelque chose qui nous définit seulement. Il faudrait que ce soit un point dans une mosaïque de choses qui fait notre identité, et juger euh, une mosaïque sur une seule petite case d'argile, ça me paraît vachement réducteur, et le fait d'insulter des gens pour cette petite case d'argile, euh, c'est quelque chose que je trouve inacceptable en fait, et c'est quelque chose que ben, personnellement je m'efforce d'éviter, parfois j'y arrive pas toujours, parce que moi-même j'ai des choses qui me font péter des câbles, des trucs comme ça, je veux dire tout ce qui est par exemple, question de harcèlement sur les femmes dans la rue, les trucs comme ça, évidemment que ça, ça me fait complètement péter des câbles et que je peux me retrouver à insulter de parfaits étrangers quand. Euh, comment dire Quand je vois des témoignages de femmes en fait qui expliquent un harcèlement, ça m'arrive de dire punaise ce mec, quel connard, etc. Alors que je ne connais absolument pas la personne et que, bah, si ça se trouve, il a d'autres points qui. Par attrape, ce serait pas le mot, mais il a des points plus positifs que ça. Parce que ça aussi, c'est un point sur lequel on est. Comment dire on a tendance à, à se concentrer sur ce point-là parce que c'est réconfortant, c'est de voir le monde en noir et blanc. Se dire telle personne est gentille, telle personne est méchante, point. Alors que non, on est tous en gris, on parce qu'on est humain. Ça veut dire que même les plus gros enfoirés ont des points positifs que vous-même vous, vous admiriez chez d'autres personnes, et les meilleures personnes du monde ont des points négatifs que vous trouveriez absolument méprisables chez quelqu'un d'ordinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, c'est quelque chose que vraiment on se dit, parce que ça, ça remet en question notre jugement en fait. Et nous, on aime bien juger les gens. Mais euh, le fait de, que les gens soient en gris, c'est quelque chose qu'on a tendance à balayer très vite dès qu'on est en présence de quelqu'un dont l'opinion ne nous paraît pas acceptable. Et on va s'empresser de juger cette personne sur une opinion. Alors qu'il y a des dizaines d'autres choses sur lesquelles juger les gens. Je vais prendre un exemple assez récent aussi. Euh, la coupe du monde de foot. Je ne suis pas du tout footeux. Et euh, en fait, après la victoire de la France sur la Belgique, j'ai vu des masses d'insultes sur la France de la part de Belges. Et je me disais, mais mais, mais mais, mec, putain, enfin, ma première réaction, ça a été, putain, mais tous les Belges que je connais, ils sont absolument adorables et il faut que l'attention soit centrée sur les 12 connards qu'ils doivent avoir dans tout le pays. C est, c est, ils doit avoir quelque chose comme 12 connards dans le pays, c'est eux qu'on a mis en avant. Non, mais blague, blague à part. Je me disais mais putain mais calmos quoi Je veux dire, enfin perso moi je m'en fous que la France gagne ou perde dans le foot parce que ben, je suis absolument pas le fou Je me dis bon bah ben, on gagne, on gagne, on perd, on perd, c'est comme ça voilà c'est Après je me suis un peu renseigné, c'est vrai que ce serait la deuxième coupe du monde de la FIFA qu'on rapporterait après celle de 98 Donc euh, effectivement je pensais qu'on en avait gagné un peu plus que ça <rire> Mais bon on avait été aussi en finaliste, demi-finaliste, bref je suis pas là pour parler de foot donc bref, effectivement, c'est vrai que ce serait quand même un assez, un assez gros point en fait pour les fans de foot que la France remporte la courbe de la FIFA pour la deuxième fois de, de l'histoire. Mais de là à insulter les gens, enfin, je sais pas, enfin, c'est c'est tellement euh, hargneux en fait, c'est tellement... Comment tu peux te voir comme quelqu'un de bien en te disant j'insulte des gens gratos parce qu'on a perdu Comment tu peux te regarder dans la glace après et te dire ah putain je suis tellement quelqu'un de bien C'est voilà, enfin, des choses comme ça qui me dépassent personnellement mais. Euh... Et après, mais voilà, mais je ne vais pas juger cette personne. Contrairement à ce que je viens de dire, je ne vais pas me dire que cette personne est quelqu'un de mal. Parce que je la connais pas cette personne. Elle a insulté les gens après un match de foot mais. Je connais pas son histoire, je connais pas son contexte, je connais pas sa famille, je connais pas, je connais pas sa manière d'être. Je ne peux pas juger cette personne sur un tweet. Surtout dans ces conditions-là, parce que putain, j'aurais du monde à juger avec des trucs comme ça. Mais voilà, enfin, je vais, je vais remontrer un exemple pour cette idée de juger les gens sur un point. Et notamment sur notre façon de nous juger aussi. Je vais prendre un exemple, euh, je tombe à pelouse, je l'entretiens super bien, j'ai la meilleure pelouse du quartier, elle est super belle. Et il y a quelques maisons dans mon quartier qui ont la pelouse vraiment en friche, super mal entretenue, vraiment c'est la jungle leur truc. quoi. Ouais. La question c'est, est-ce que je vais me juger meilleur que ces gens Parce que moi j'ai la pelouse absolument nickel, j'ai la plus belle pelouse du quartier, je suis super fier de ça. Et les gens à côté eux, ils n'entretiennent absolument pas le truc. Est-ce que je vais me juger comme étant une meilleure personne ben, il y a pas mal de monde qui, ouais, vont le faire. Mais, maintenant, on va développer un peu l'exemple. Ben, l'un des mecs en question, ben, c'est un chirurgien qui travaille super longtemps, qui fait des créneaux pas possibles, et il a entre autres sauvé ma mère euh, en faisant une opération. C'est un exemple un peu extrême, mais déjà, comme ça, tu te dis, ouais, est-ce que je, là, je peux pas trop me juger meilleur que cette personne Parce que je la connais un peu mieux. Euh, je vais prends un exemple un peu moins extrême, l'autre c'est un boulanger qui se lève pareil euh, à 4h du mat pour aller faire chauffer son four parce qu'il veut absolument faire un pain euh, super bon, donc du coup il se lève vachement tôt, il, il travaille très dur et il rentre relativement tard et, mais il fait ça tous les jours parce qu'il adore son métier et il adore faire manger du bon pain aux gens et ça il devient naserie etc. Est-ce que je peux me juger meilleur que lui parce que moi je tombe à pelouse c'est réducteur quand on connaît les gens. C'est réducteur quand on en sait un petit peu plus sur eux. Donc voilà, c'est ça aussi que je veux mettre en avant. Et d'ailleurs, l'autre point que j'ai remarqué qui fait qu'on a vraiment cette tendance à juger, euh, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal dans la communauté, euh, dans, une, dans les membres que je n'aime pas de la communauté végane, mais j'ai vu ça aussi dans, dans, dans partout, hein, je veux dire, ça existe chez tout le monde, c'est qu'en fait les gens qui ont tendance le plus à juger, ce sont les gens qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Et ça pour moi ce n'est pas quelque chose qui doit exister en fait. La, la, la, Elle se dire à un moment je suis quelqu'un de bien, point, pour moi ce n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'en fait, euh, comment dire, pour moi, on doit toujours chercher à être meilleur. On doit toujours, toujours chercher à être quelqu'un de meilleur que celui qu'on était juste avant. Il a pas de moment où tu te dis « c'est bon, j'en suis arrivé à là, c'est bon, je peux m'arrêter de m'emmerder, de faire des efforts, c'est bon, je suis quelqu'un de bien, j'en fais suffisamment, j'ai pas de raison de chercher à m'améliorer. Euh, » Non, il y a toujours un domaine où on peut s'améliorer, où on doit s'améliorer. Euh, je prends un exemple complètement con, mais disons, euh, je dois aller voir ma grand-mère, je me dis « ouais, bon allez, faut que j'aille la voir quand même, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Euh... » Puis même, ça fait longtemps que j'ai pas rendu visite à ma famille Je vais aller voir ma grand-mère Parce que je veux quand même être quelqu'un de meilleur Quelqu'un qui va voir sa famille, etc Mais euh, le danger de la satisfaction comme ça, d'être satisfait de soi Tu dis oh, bon, c'est bon, j'ai rendu visite à mon oncle hier Ça va, je suis quelqu'un de bien, c'est bon J'ai pas besoin d'aller rendre visite à ma grand-mère Ouais, mais déjà dit comme ça, les gens se disent Attends, t'as un problème là, de dire ça Et euh, ben pour revenir un peu sur le véganisme J'ai remarqué qu'il y avait... Enfin, les vegans qui a été les plus euh, butés sur euh, leurs opinions, etc. sont souvent des vegans qui sont super satisfaits de mêmes Pas imbus de mêmes pas prétentieux ou autre. Juste des gens qui estiment, Ah moi je suis bien parce que je fais ça. » Mais je les vois pas être dire « Je pourrais être meilleur si je faisais ça. Euh, » Déjà, il y a un problème quand on ne cherche pas à s'améliorer. Et c'est là qu'on va tendance à avoir tendance à juger les autres Parce que forcément je veux dire, Si tu estimes que tu es arrivé au top Que tu es arrivé à un endroit où tu es quelqu'un de bien Est-ce que tu vas pas être tenté de juger les gens qui n'en sont pas encore là Est-ce que tu vas pas être tenté de te dire Ah ouais non mais machin là il fait pas d'effort pour arriver là où j'en suis Attention Donc déjà là c'est là qu'on commence à vraiment juger Et à se dire telle valeur est meilleure que telle valeur Et là on touche un problème Parce que ben c'est là que tu te dis Euh... Tu connais pas les gens, tu ne peux pas juger les gens sur un point qui te satisfasse. Tu es satisfait d'un point, très bien pour toi, mais les gens qui n'ont pas ce point-là sont peut-être en train de se concentrer sur d'autres domaines, sont peut-être en train de chercher à s'améliorer sur d'autres points. Euh, je reprends l'exemple de la pelouse, le boulanger il en a rien à foutre de la pelouse Mais il est peut-être en train de s'améliorer continuellement pour chercher de nouvelles recettes de pain De nouvelles euh, petites créations sympathiques à proposer à ses clients pour, euh, bah pour leur vendre des trucs qui leur fassent plaisir qui, qui, qui touchent aux besoins de toute la clientèle Et moi je serais incapable de faire ça en tournant ma pelouse Ça, ça paraît évident mais voilà Donc d'où je vais juger le boulanger lui dire Oh mec franchement ta pelouse qu'est-ce que tu merdes franchement Et Lui il va me dire mais qu'est-ce que tu m'emmerdes moi je m'en fous de la pelouse Moi ce que je me concentre c'est euh, sur ma recette de pain et il y a un peu de ça quand même avec euh, y a un peu de ça avec le jugement sur le véganisme. Je veux dire, si des véganes jugent des consommateurs de viande juste sur le fait qu'ils consomment la viande, excuse-moi, mais le mec qui est médecin sans frontières qui mange un steak après avoir distribué des vaccins aux enfants, je vais pas du tout l'emmerder parce qu'il mange de la viande. Après, ben moi j'emmerderai personne parce qu'il mange de la viande, donc c'est pas valable. Mais enfin, voilà, moi je, je, je trouverais ça déplacé qu'un végan juge un médecin sans frontières euh, parce qu'il consomme de la viande. Ou parce qu'il transmet pas le véganisme là où il va c'est.. Non, désolé, lui, il a autre chose à... sur lequel se concentrer, il se concentre sur soigner les gens, répandre la santé, etc., et pas sur... Euh... il n'est pas concentré là-dessus. Donc à ce niveau-là, ce pas pertinent de le juger en disant « tu pourrais t'améliorer sur le point du véganisme ben ». Bah non, puisqu'il n'est il est pas là-dessus, il n'est pas centré là-dessus, il ne se concentre pas là-dessus. Donc ça n'a aucun sens de le juger sur quelque chose sur lequel tu n'es pas en train de te, de, de te donner du mal. C'est comme si quelqu'un me disait « Ah oh ouais, non franchement, tu pourrais faire un effort parce que t'as conduite de moto, qu'est-ce que c'est de la merde ?»« mais je ne conduis pas de moto, j'en ai rien à foutre. » C'est... Voilà. Après, il y a toujours l'argument de « Oui, le fait de ne pas consommer vegan fait du mal aux animaux, etc. » Certes, mais on a tous quelque chose dans notre vie qui fait du mal aux gens. Je veux dire, quand tu achètes un jeu vidéo, quand tu achètes des vêtements, quand tu achètes quoi que ce soit, quand tu, quand tu fais telle activité, quand tu fais tel truc... Je contribue à faire du mal aux gens toujours. C'est pour ça qu'il faut chercher toujours des trucs pour faire du bien aux gens à côté. Le véganisme est, est un moyen probablement de faire du bien à beaucoup, beaucoup d'animaux et beaucoup de personnes peut-être aussi. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire du bien aux gens, de faire du bien au monde en fait. Il y a plein de moyens de faire du bien au monde. Moi, un des moyens que j'ai trouvé de faire du bien aux gens, c'est de donner mon sang. Euh, Est-ce que... enfin, Il y a plein de moyens de faire du bien, heureusement. Et se dire que... Tel moyen fait du mal donc tu es quelqu'un de mal Non, parce qu'on a tous, même le meilleur vegan du monde, à un moment de sa vie va faire du mal aux gens. Et déjà pour les vegans, un moyen pour les vegans de faire du mal aux gens, c'est tout simplement d'être fermé d'esprit, de juger les gens, de les attaquer sur le fait qu'ils ne consomment pas du vegan, mais ils subissent ça aussi en fait, justement, ils savent que ça fait mal parce que les carnistes, les gens qui disent Ah, les vegans, quel monde de cons, quel monde d'hypocrites, etc., c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal aux vegans, et moi je veux pas leur faire du mal. J'ai des vegans dans ma famille, j'ai des vegans dans mon entourage, et j'ai aucunement envie de dire du mal des vegans parce que j'en ai dans ma famille, je veux pas leur faire du mal. C'est même au-delà ça, j'ai pas envie de faire du mal à des inconnus. Euh, mais voilà, mais je sais que j'ai des trucs dans ma vie qui font que je fais du mal aux inconnus, c'est pour ça que j'essaie de faire du bien aux inconnus. Pour ça notamment que, ben. Bon, c'était un exemple à la con euh, que je fais vraiment, c'est quand je vais sur Facebook, euh, j'aime bien les pages d'artistes, en fait, et dès que je vois un, artiste, un dessin qui me plaît sur un artiste, je vais le couvrir de compliments sur son art, etc., parce que ça fait du bien aux gens, parce que je sais que ça leur fait plaisir, parce que je sais qu'ils se sont donné du mal pour leur dessin, et que donc, bah, du coup, je donne un compliment gratuitement, etc. Et à côté, quand je vois d'ailleurs des gens qui insultent gratuitement les gens de la même façon, bah, tu te dis putain, mec, fais, fais, fais autre chose, quoi. Mais euh, et, et là, d'ailleurs, justement, c'est un cas où je juge quelqu'un. Parce que moi aussi, ça m'arrive de juger les gens, même, si, même malgré cette vidéo, malgré cette vidéo où j'insiste pour que les gens euh, jugent moins. Mais euh, je sais très bien qu est, que c'est impossible de ne pas juger, de juger personne. On a toujours nos opinions, on a des trucs sur lesquels on est absolument intransigeant. Et euh, ne pas juger est complètement impossible. Mais faire déjà un effort pour juger moins, pour être plus compréhensif envers les gens, serait à mon sens beaucoup plus positif. Au-delà de « est-ce que cette personne mange de la viande ou non ?», juste tu pourrais te dire « qui est cette personne ». Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question De vous demander comment est cette personne lorsqu'elle ne parle pas de ce point sur lequel j'ai envie de la juger De quoi elle parle d'autre De qu'est-ce qu'elle fait d'autre à quoi elle s'occupe Qu'est-ce qu'elle fait Si vous n'avez pas de réponse à ces questions-là, ça veut dire que vous ne connaissez pas suffisamment la personne pour faire un jugement qui est pertinent. Donc euh, voilà, mais. Enfin, je veux dire, si vous trouvez la, la, la méthode pour ne juger absolument personne, faites-moi faites -moi, faites -moi part, parce que même moi, j'y arrive pas, quoi, c'est. malgré mes efforts. Mais malgré tout, je trouve que. déjà, chercher à faire du bien là où on peut est déjà quelque chose de. déjà un bon pas dans cette direction. Chercher à, à continuer à trouver de nouvelles méthodes pour faire du bien, à trouver de nouvelles façons de faire du bien et de se faire du bien en faisant du bien aux autres, pour moi, c'est déjà quelqu'un de bien, quoi, c'est. C'est déjà quelque chose de très positif, qui est bien plus pertinent que de juger des gens dont les opinions vous déplaisent. Donc voilà, c'était juste un petit message pour euh, demander donc aux gens d'être plus positifs, de répondre plus de, de messages gentils que d'opinions de, que de, que et de jugements euh, de manière négative et, euh, et, de, et plutôt que de chercher à démonter une opinion, je trouve c'est plus intéressant de chercher à connaître la personne qui a émis cette opinion pour savoir qu'est-ce qui lui fait tenir cette position-là. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, et eh bien dans ce cas, vous pouvez ignorer cette personne et vous concentrer sur d'autres personnes qui méritent davantage votre attention. C'est euh, de cette manière, on a des groupes de gens qui sont positifs entre eux et qui euh, préfèrent se dire du bien plutôt que de dire du mal des autres. Enfin perso, c'est une, une façon de faire que je trouve plus sympathique. Donc voilà, je préfère envoyer des compliments aux gens. Donc euh, je le redis, Link the Sun, j'adore tes vidéos. J'ai très hâte de voir ton prochain Point Culture. J'ai très hâte de voir ton prochain Statch parce que tu arrives à à me faire exploser de rire et à me fasciner avec le catch alors que je ne m'y suis jamais intéressé avant ta parenthèse sur, les, sur le catch donc vraiment euh, merci pour ça je, je trouve ça vachement, vachement marrant pour être honnête je ne regarde encore que du catch avec euh, ces vidéos mais peut-être que plus tard je vais m'y intéresser quoi et, euh, et le regarder par moi même donc voilà donc euh, des petits mots positifs comme ça qui font du bien aux gens a tout le monde je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de vraiment passer de très bons moments pour ces vacances qui arrivent, parce que là on va avoir des bons mois de chaleur pour aller faire des trucs euh... passer vos vacances comme vous le voulez. Donc voilà, amusez-vous bien, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour me laisser savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner au Discord, au Twitter, au Facebook. D'ici là, portez-vous bien, répandez du positif, passez du temps avec vos familles, dites-leur à quel point vous les aimez, vous verrez que ça fera beaucoup de bien à tout le monde, à vous inclus. Bisous tout le monde, portez-vous bien.